1, 2, 3. Chers traders et investisseurs, mercredi 23 septembre, bonjour. Vous voyez, on avait raison. Notre objectif d'axe d'avant-hier a été atteint non pas le lendemain, mais le jour même, dans l'après-midi. Le marché hier n'a que très peu réagi suite à cette formidable baisse de lundi et il a entamé ce matin une reprise technique qui pour le moment nous donne environ entre 1 et 2 de hausse sur l'ensemble des marchés européens mais nous persistons et pour nous la baisse d'avant-hier et de la fin de la semaine dernière est saine, elle est saine et, né et nécessaire dans l'état actuel des choses. Encore une fois, tout dépendra de la réaction des marchés américains et en particulier du Nasdaq pour savoir s'il va enfin se reprendre. Mais nous insistons sur le fait que, même si les marchés devancent l'économie, il n'est pas sain de voir les marchés atteindre de tels sommets dans une telle situation économique et surtout sanitaire. Enfin, nous verrons bien et surtout, il faut s'abstenir de toute position de swing trading.